La bourse ou la vie Tous les cartouches et brigands de grand chemin de 2023 ont pris des appétits absolument gargantuesques et l'expression consacrée a tendance à se transformer en 300 000 milliards de dettes ou 300 millions de vies. L'engredage dans lequel nous sommes pris pourrait en effet nous amener à préférer sacrifier 300 millions de vies humaines plutôt que 300 000 milliards de dollars de dettes insolvables dans le monde. 300 000 milliards, c'est à peu près le montant de toutes les dettes publiques et privées ménages et entreprises dans tout le monde. Alors en soi, il y en a éventuellement beaucoup plus que ça si on commence à compter les produits dérivés, mais on va s'arrêter à 300 000 milliards. Et ça, chers amis, c'est très important, parce que nous avons généralement la fausse impression que les crises économiques les plus graves mènent aux guerres, un petit peu comme 1929 a mené à 1939. Or, nous allons voir dans ces lignes que ce ne sont pas les crises qui décident des guerres, mais plutôt le refus de ces crises, ou plutôt des liquidations qu'elles exigent face aux dérives monétaires, du crédit et des dettes. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons refusé d'accepter l'amplitude de la crise qui nous pendait au nez en 2015, en 2017, en 2019, en 2020, et tout le temps depuis, que nous avançons vers la guerre. Et à défaut de traiter notre cancer monétaire et d'amputer la tumeur de la dette, celle-ci fait des métastases, depuis longtemps dans les sphères économiques et sociales, politiques aussi, et désormais dans les sphères géopolitiques et militaires, donc. à notre époque, on peut dire qu'il n'est plus vraiment question de diplomatie, ou plutôt que nous sommes dans une diplomatie du billet vert. D'une certaine manière, la guerre moderne est devenue la continuation de la dette par d'autres moyens. Vous savez, chers amis, que j'ai l'habitude de vous demander de partager euh, mes vidéos, de mettre des pouces, de les commenter, de les diffuser un maximum. Aujourd'hui, je vous fais une demande un peu plus pressante, un peu plus spéciale que d'habitude, euh, parce que euh, on a généralement cette idée fausse, euh, qui est que ce sont euh, les crises euh, qui mènent aux guerres, euh, alors que, c'est le encore une fois, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir refusé la crise et d'avoir refusé de traiter le problème d'endettement qui mène vers la guerre. Et ça, euh, c'est le fait d'avoir refusé la crise de 2008, en fait, de la même manière qu'on avait refusé différemment la crise de 1929. Euh, et que s'il y a encore le moindre espoir d'éviter un cataclysme de Troisième Guerre mondiale, et pour le dire très crûment, d'aller nous occuper de notre système financier et d'aller foutre par terre ce système de dette qui est devenu absolument cancérigène, plutôt que d'aller jusqu'au bout de cette logique absolument macabre, qui encore une fois, ce qu'on va voir dans cette vidéo, mène à des centaines de millions de morts, euh, ben ce n'est certainement pas l'ignorance qui nous permettra de l'éviter, mais bien au contraire la prise de conscience que chaque euros de dette, c'est une livre de chair euh, à terme si on ne fait rien. Alors s'il vous plaît, partagez, commentez, diffusez. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà 15 ans, du slogan de Benznoop, bien sûr, tout le monde s'en souvient. Nos vies valent plus que leurs profits. Euh, bien évidemment, ça fait un peu penser à ça et... On aurait bien aimé y croire déjà il y a 15 ans, mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Et de même que certains voudraient nous faire croire aujourd'hui que le conflit ukrainien se terminera par la victoire du bien contre le mal, nous savons bien aussi que des facteurs bien plus terre à terre, de comptabilité macabre, emporteront la décision. Et c'est cette comptabilité que nous allons tenir aujourd'hui, non par goût, mais parce qu'il le faut bien, si nous voulons prendre conscience des enjeux réels, des risques et éventuellement nous y préparer, à défaut de réussir collectivement à les éviter. Alors, combien vaut une vie C'est une question qu'on est obligé de se poser puisque notre système aujourd'hui repose énormément. Bien évidemment, une vie n'a pas de prix, sauf pour un assureur et tout un tas d'autres professionnels de la vie et de la mort qui ont calculé depuis une soixantaine d'années, c'est quelque chose qui est quand même très récent, non pas la valeur d'une vie, Je n'oserais pas vous dire ça. Alors on parle de valeur de vie statistique, VVS dans le jargon français ou VSL dans le, le jargon anglais. Alors on va éviter de se cacher derrière le petit doigt, hein c'est bien de la valeur monétaire d'une vie dont on parle. Et même si on parle effectivement de statistiques et de moyennes, ces chiffres sont utilisés tous les jours à des niveaux individuels, ne serait-ce que pour des indemnisations ou tout un tas de, de, de choses. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, euh, par exemple, la FIMA, l'Agence fédérale qui gère les catastrophes naturelles, euh, établit la valeur monétaire d'une vie à 7,5 millions de dollars. En Russie, en revanche, elle ne dépasse pas 2 millions. En France, elle vaut 3 millions d'euros et euh, la moyenne mondiale étant en, en gros à 1 million euh, d'euros. Hein Ça, déjà, sur l'échelle du grand marchandage humain, on se rend compte que notre temps d'évolu sur cette terre nous rapproche davantage du mougique que de l'oncle Sam. Et 300 000 milliards ou 300 billions de dollars de dette seraient donc équivalents à 300 millions de vies humaines. Bien évidemment, on parle assez rarement de ces statistiques fortes et plaisantes sur la valeur monétaire de la vie, ou d'une année de vie, ou simplement d'une heure. Et nous avons une très bonne raison de ne pas le faire, c'est absolument immoral. Notamment selon la sentence de saint Thomas d'Aquin, qui dit « La terre appartient aux hommes, mais le temps, lui, appartient à Dieu. Et comment pourrions-nous monnayer ce qui ne nous appartient pas ?» Je ne vais pas développer euh, tout de suite cette sentence, mais on y reviendra tout à l'heure. Et surtout, euh, même si c'est complètement immoral, cela ne nous empêche pas d'utiliser à tout bout de champ ces statistiques de valeur monétaire d'une vie. Et c'est très important ça, parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est le veau d'or. C'est la monnaie en tant qu'idole, qui, au lieu de libérer les échanges, ce qu'elle peut faire par ailleurs, d'apporter l'abondance, d'apporter la paix apporte désormais la guerre et la disette et asservit nos vies, pire les sacrifie dans une sorte de mécanisme primitif et de retournement complet de situation. Alors, on est bien d'accord que ce que je suis en train de décrire ici est une observation et non pas une adhésion. Hein. Ce n'est pas parce que j'en parle que euh, je le soutiens. Au contraire. Mais bon, prenons un, un exemple. Qui est, euh, un... Nous avons donc cette même FIMA. Qui estime donc qu'une heure de vie perdue dans les bouchons, aux États-Unis, donc vaut précisément, ou dans les bouchons ou dans les transports en général, une heure passée dans les transports vaut précisément 34,72 centimes de dollars. Assez précis. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si un pont permet d'économiser un million d'heures de transport, son coût de construction devrait être inférieur à 34 720 000 dollars pour être économiquement intéressant. Alors non pas dans l'absolu, non pas comme une sorte de vérité, mais selon les règles établies par la FIMA. Et ça c'est très intéressant parce que la ville ou la région à qui profiterait ce pont pourrait se retrouver en assemblée, discuter. Organiser un référendum pour décider collectivement du pont en question, de son financement et de toutes les questions attenantes. Mais ici, l'argent a remplacé nos vies et nos avis et d'une certaine manière semble les rendre obsolètes. Alors, il existe un nombre à peu près incalculable d'estimer la valeur d'une vie monétaire. La première, combien nous-mêmes sommes prêts à payer pour euh, prolonger notre vie grâce à un traitement médical ou euh, pour euh, prendre. Euh, combien sommes-nous à payer pour euh, euh, prendre un tunnel qui nous ferait économiser 20 minutes de trajet, pour euh, mettre notre famille à l'abri avec une assurance d'essai euh, Il y a tout un tas de calculs aussi que font les assureurs directement. Combien est-ce qu'il faudrait indemniser les victimes de pierre palmade et de tous les chauffards qui détruisent des vies euh, Combien la Sécu peut-elle accepter de rembourser un traitement qui fera gagner en moyenne 3 ans d'espérance de vie en bonne santé à son patient euh, Et bien évidemment, nous pouvons aussi estimer les besoins d'une personne pour vivre dignement, se loger, se nourrir, s'habiller, se déplacer, se soigner, s'occuper de sa famille. Et de l'autre côté du spectre, on peut aussi bien évidemment calculer les richesses monétaires et plus difficilement non monétaires créées par chaque vie. On pourrait ainsi prendre un calcul fort simpliste, mais bon, on va le faire quand même, qui est de prendre le PIB par habitant d'un pays et de le multiplier par l'espérance de vie des habitants de ce même pays. Ce qui nous donnerait une sorte de valeur intérieure brute de la vie. Et, que, et donc si on fait ça, on se rend compte que vous avez une valeur intérieure brute de la vie américaine à un peu plus de 5 millions de dollars. En France, un peu, on est seulement à 3,5 millions d'euros. Pour un Français, donc. Et là où ça devient vaguement angoissant, c'est pour un Ukrainien, alors. Pour un Ukrainien, la valeur intérieure brute d'une vie ne dépasse pas les 350 000 dollars. Et encore... Ce chiffre serait-il à diviser par deux si l'on regarde les pratiques d'indemnisation euh, du pays euh, bah, Si vous avez, vous devez indemniser une famille parce que vous avez un, un mari qui est mort dans un accident de voiture ou, ou ces choses-là, en gros, euh, on prend comme calcul 150 000, 200 000 dollars pour la valeur d'une vie. Euh, alors ça, c'est la valeur d'indemnisation, mais bon, il n'y a pas que le PIB dans la vie, il faut encore compter le manque à gagner économique d'une paire de bras perdus. Euh, et alors là, c'est assez intéressant, si on regarde les, les, les statistiques, euh, et tous les gens qui font des recherches sur la valeur productive d'une paire de bras, littéralement, eh bien, on se rend compte que la valeur économique productive d'une vie, en gros, c'est tout le monde est à peu près d'accord, ça vaut un million de dollars, si on prend uniquement euh, la, la, la, la production de la paire de bras. Euh, et donc, c'est celle-là qu'on va retenir euh, pour. Euh, c'est celle-là qu'on va retenir comme valeur euh, de vie d'un Ukrainien. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais donc, je vous avais dit déjà tout à l'heure que euh, la valeur économique, la valeur monétaire, pardon, d'une vie pour un russe était de, elle de 2 millions de dollars. Ce qui correspond aussi à peu près. C'est un peu moins si on prend le, le, le, le PIB par habitant, si on prend la valeur intérieure brute. Mais. En gros, si on commence à, à adopter ces valeurs, on peut estimer que les, on va dire, 300 000 pertes de cette guerre, on était, la, la, les États-Unis avaient trouvé qu'il y avait probablement 000, plus de 100 000 pertes militaires de chaque côté au mois de novembre, décès et blessés, euh, bon... On va dire qu'on est monté à 300 000, il faut rajouter aussi des pertes civiles. Euh, et donc on va dire qu'en gros, euh, le, le, le conflit ukrainien en termes de vie humaine a coûté jusqu'à présent quelque part 450-500 milliards de dollars. Euh, pour revenir sur euh, la différence de, de valeur, c'est dégueulasse de parler comme ça, mais on, on va aller au bout de ce truc, hein. c'est très désagréable, mais on va le faire. Euh, c'est intéressant de noter qu'on euh, accorde deux fois plus de valeur à la vie russe euh, qu'ukrainienne. Et ça, euh, Poutine a insisté lors de son dernier discours sur euh, le développement humain de la population euh, russe. Je ne sais pas si vous connaissez l'indice de développement humain, euh, l'IDH, qui prend en compte non seulement les richesses économiques, mais aussi la formation, la santé, les infrastructures. Et ça, c'est important, parce que ça ne date pas d'hier, et Emmanuel Todd, il y a quelques semaines, avait d'ailleurs fait cette remarque, qui est à mon avis essentielle, parce qu'elle est vraiment à la racine, euh, qui est qu'en 30 ans, euh, les dynamiques se sont inversées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en Russie que euh, la mortalité infantile baisse, que l'espérance de vie augmente, que les niveaux de formation augmentent. Alors que pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, ont fait le chemin inverse. Est-ce est que je ne sais pas dans quelle mesure euh, vous, euh, vous savez que aux États-Unis, l'espérance de vie régresse, le, la mortalité infantile augmente, le niveau de formation baisse. Vous êtes euh, et, et, et nous on suit derrière, bien évidemment, avec un peu de retard, mais malheureusement pas tant que ça. Euh, C'est qu'il y, y a vraiment eu un renversement de situation complet. Et aujourd'hui, c'est pas la, la, la Russie, on, on a dépassé le temps des soviétiques qui sacrifiaient allègrement leur économie au profit de leur armée et leur population, au profit de leur expansion et de leur géopolitique. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est sacrifiée, euh, et elle est sacrifiée. On oublie un peu trop vite hein, que l'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe, d'Europe géographique. Euh, et... Il, ça fait longtemps que c'est un pays très, très pauvre, mais que c'est un pays qui s'est considérablement appauvri depuis que les bonnes fées du FMI, de l'OTAN et des États-Unis se sont penchées sur le berceau ukrainien depuis 2014. Depuis 2014, la monnaie ukrainienne, Larvinia, euh, a, euh, été, a, a perdu les trois quarts de sa valeur. La dette publique. Euh, ukrainienne a été multipliée par 5 depuis 2014 et, et c'est pas uniquement depuis un an, ça, ça, ça, ça a explosé littéralement depuis 2014 euh, à cause de l'application des recommandations du FMI entre autres et, euh, et, et, et le, le, le, le, le, la manière dont le département d'État américain a fourragé dans la politique ukrainienne et plus le département d'État américain a fourragé dans la politique, plus on s'est retrouvé avec des gouvernements corrompus. La corruption a explosé depuis que les États-Unis ont mis leur doigts en Ukraine. C'est la réalité. Le, et, tout, et donc, vous avez, euh, vous avez en Ukraine, euh, donc, euh, une monnaie qui s'effondre, mais structurellement, euh, d'une dette qui, elle, explose, d'une corruption qui explose. On est sur un des pays les plus corrompus au monde. Euh, et tout ça... Et tout ça, ça fait qu'on a aujourd'hui une Ukraine qui est plus pauvre encore que le Kosovo, alors que vous avez en même temps le pays le plus riche d'Europe par ses ressources, par son sous-sol, par ses terres, ses terres noires. C'est un pays d'une richesse extraordinaire, l'Ukraine. Alors, bien évidemment ça va, ne va probablement pas étonner grand monde, puisque c'est quand même un phénomène qu'on connaît assez bien, qui est celui du paradoxe de l'abondance ou de la malédiction des ressources, qui a tendance à frapper un très grand nombre de pays qui sont très riches en ressources naturelles, et dont parlait quand même déjà le, le journal britannique The Spectator en 1711. Hein, et Il n'y a pas d'erreur de, là. Euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, euh, on, on, on occulte le fait que vous avez cette malédiction d'un pays dont les ressources sont très riches et la population, euh, elle, inversement riche, elle, extrêmement pauvre. On pourrait presque estimer que la politique officieuse de l'Occident en Ukraine, c'est peu importe qu'ils meurent tant que nous accédons à leurs ressources. Et là, on retrouve la dialectique de la bourse et de la vie. Euh, pourquoi Parce que, normalement, c'est l'inflation qui sonne, euh, la fin des récréations monétaires. On le voit bien en ce moment. Et le retour forcé à l'équilibre. Et l'inflation elle-même est entraînée par les prix des matières premières. Le pétrole en premier, l'énergie en premier. Je pense qu'on en a tous fait euh, l'observation de manière assez euh, claire depuis quelques mois. Et là, c'est important de s'arrêter deux minutes là-dessus. Bruno Berthez, que vous savez que je vous recommande à chacun de suivre et de lire, a, a fait suivre récemment une traduction euh, d'une analyse russe euh, selon laquelle, qui est, très, qui, est, qui est vraiment très intéressante euh, pour voir ce, ce point de vue russe, et donc c'est une analyse russe qui dit que le conflit en Ukraine affaiblirait considérablement les États-Unis, on parle bien des États-Unis, par le renchérissement des matières premières dues à la guerre, euh, entraînant l'inflation, et l'inflation elle-même faisant peser un poids insupportable sur le système monétaire américain sur-endetté. Euh, alors, bien évidemment, quand on le dit comme ça, on a un ours russe qui, là, a un peu tendance à vendre la peau du grizzly américain avant de l'avoir tué. Il faut faire très attention parce que les Américains font généralement euh, preuve d'une adaptabilité assez déconcertante dans ce genre de situation. Euh, on l'a vu plusieurs fois, notamment quand euh, l'Arabie euh, euh, saoudite euh, avait voulu euh, casser euh, le, le développement des gaz de schiste et des pétroles de schiste américains euh, en, en augmentant sa production de pétrole massivement. Il n'avait pas réussi. Euh, et donc aujourd'hui, ce n'est pas évident que euh, le travail de SAP actuel euh, monétaire qu'entraîne le conflit euh, ukrainien aboutisse. En tout cas... Euh, ça vaut le coup de se poser la question de se demander si euh, l'espèce d'hypersexualisation et de wokisme ambiant de la société américaine a fini d'user ce caractère remarquable d'adaptation euh, aux pires situations. On verra. Ce qui est important en tout cas, c'est que les Russes ont parfaitement compris que la prédation américaine des ressources du globe sert la protection du billet vert et la capacité à imprimer sans fin des dollars. Et ils attaquent indirectement l'Amérique sur son maillon faible, qui est le, le, son maillon monétaire. Euh, et ça, c'est important, parce qu'on euh, peut se rendre compte que la guerre d'Ukraine n'a jamais été une question d'expansionnisme local. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et on retrouve cette grande question économique, la grande question de, mais qui, qui est de, de, depuis le début euh, de, de, du capitalisme moderne, euh, qui est « d'où vient la richesse ?». La richesse vient-elle de la terre, des, des ressources du sous-sol, euh, comme avançaient les physiocrates, ou des hommes, comme le pensaient les, les mercantilistes, tout ça au XVIIIe siècle euh, Et pour le dire de manière absolument dégueulasse, euh, combien d'hommes serait-il économiquement rationnel de sacrifier Rationnel, hein, pas raisonnable, on s'entend bien. Hein Donc combien d'hommes serait-il économiquement rationnel de sacrifier aux terres ukrainiennes donc, on a avancé tout à l'heure, grossièrement, 450-500 milliards de dollars de prix pour les 300 000 décès et blessés de la guerre jusqu'ici. Euh, bon, bah ce chiffre, qui est suffisamment sordide, euh, est éventuellement à comparer aux 700 milliards estimés pour reconstruire l'Ukraine. On espère que c'est plus 700 milliards que 1000, parce que sinon, euh, je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Euh, ce qui est important, c'est quand on parle d'un coût de reconstruction, quand on dit que vous avez 700 milliards de coûts de reconstruction à prévoir en Ukraine, il ne faut pas voir ça comme un coût matériel en plus d'un coût humain. Il faut voir ça comme une richesse à prélever sur le pays par le vainqueur, grâce à la magie du crédit et des contrats de reconstruction. Hein vous savez que euh, c'est BlackRock qui a emporté toute la tous les contrats, pas tous les contrats, mais pardon, qui a emporté, euh, c'est eux, eux qui ont emporté la décision sur la manière de reconstruire l'Ukraine. C'est pour vous dire à quel point l'Ukraine est un, un pays euh, est, est un pays asservi aux États-Unis. Euh, mais donc, si vous commencez à comparer les 450 500 milliards de dollars euh, qu'équivaudraient les 300 000 pertes du conflit. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est face, sur la guerre en Ukraine, on est sur un conflit qui est extraordinairement violent et, euh, et coûteux en vie humaine par rapport euh, à ce qu'on avait l'habitude de connaître depuis un bon moment. Hein. Mais bon, on pourrait éventuellement entrevoir la fin de cette guerre d'ici quelques mois euh, avec le renversement de cette équation macabre et peut-être une sorte de paix blanche à la coréenne où chacun sauve son investissement de chair et d'os si nous nous en tenons aux, équi aux équilibres purement économiques et financiers. Alors, je tiens à préciser quand je dis ça que je ne suppose pas... Euh, qu'il existerait des gens dans des bureaux obscurs qui tiendraient cette comptabilité et qui diraient « bon, si on perd trop d'hommes, il y a quand même un moment où ça ne va plus devenir intéressant ». Ce n'est pas du tout ça ce que je, ce que je veux dire. Euh, mais ce que, je, ce que je veux signifier par là, c'est que la société capitaliste, qui est la nôtre, qui est dirigée in fine par le capital, c'est-à-dire le fric, eh c'est le fric qui à la fin fin, finit toujours par emporter la décision en dernière analyse, et non pas de manière concertée euh, ou intellectuelle, mais de manière mécanique, de manière systémique. Là, c'est juste une observation du système et des équilibres internes du système. Quand on met des, une valeur sur une vie humaine, ce n'est pas quelqu'un qui décide, qui déclare, euh, c'est euh, une espèce, on, on essaie de découvrir une, une vérité cachée du système quand on fait ça. Le, donc il ne faut pas confondre, c'est là-dessus, on est bien en train d'observer euh, une dérive d'un système qu'on refuse de réformer, qu'on refuse de transformer, et qui pour survivre se met euh, à, à muter euh, dans une guerre, et probablement une guerre généralisée à terme. Alors bien évidemment, sur le conflit ukrainien actuel, on se confronte à un problème, qui est que... Euh, bah, cette guerre d'Ukraine n'est pas tant celle de la Russie contre l'Ukraine, mais plutôt indirectement de la Chine contre les États-Unis. Je crois que je l'avais déjà suffisamment souligné en mars 2022, dès le départ, et que ça s'est confirmé depuis. Ce que je veux dire par là, c'est que le vainqueur véritable de cette guerre ne sera pas celui qui en aura payé le prix du sang. Si la Russie gagne, c'est la Chine en gagnante, gagnant. Si l'Ukraine gagne, c'est les États-Unis, l'Occident, l'OTAN qui en sortent gagnant. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est autre chose qu'on oublie. On oublie beaucoup de choses hein, ces derniers temps. On oublie aussi un peu vite que l'Ukraine est un pays qui est coupé en deux. Notamment, on connaît maintenant les, les, les, les politiques, de, les démographiques et de, et de colonisation de Staline qui est responsable justement de, de, de, de, ce, pro, de ce problème. L'Ukraine est un pays qui est coupé en deux, avec une moitié sud euh, qui est russe, russophone, russophile, et une moitié nord qui est ukrainienne, ukrainophone et europhile. Je ne sais pas si ça se dit ukrainophone. Je sais pas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est quel. Que soit l'issue de la guerre, quel que soit le vainqueur, si vous reconstituez les frontières à l'identique, qui est, euh, il me semble, l'exigence d'absolument tout le monde dans les médias aujourd'hui, euh, encore une fois, que ce soit euh, l'Ukraine ou la Russie qui gagne, si vous reconstituez les frontières à l'identique, vous aurez de toute manière la moitié, la moitié de la population qui souffrira hein, le martyr des vaincus, « va et victis », comme disait l'autre. Et, et ça, ça me paraît être quelque chose de suffisamment étonnant pour pas euh, se précipiter trop vite sur euh, cette volonté de reconstituer des frontières exactement à l'identique. Alors qu'encore une fois, vous avez un conflit euh, qui a fait énormément de mal, y compris au sein des familles, au sein de la population ukrainienne elle-même qui est tiraillée. Mais bref, encore une fois, ce conflit ukrainien, malheureusement... Il s'agit qu'une question de temps avant que ce conflit ne fasse des métastases. Il est déjà en train de les faire, on le voit bien. Euh, et que si la guerre d'Ukraine n'est jamais qu'une guerre de proxy, comme pendant la guerre froide, on est aujourd'hui dans une espèce de miroir inversé et où on a une guerre une guerre en train de se réchauffer, on est en train de revenir dans une phase active et dans des de, de, de guerres chaudes. Elle prépare cette guerre, le conflit majeur du XXIe siècle, entre la Chine et les États-Unis. Et c'est là qu'à mon avis, la question essentielle qu'on doit se poser, c'est la Chine et les États-Unis peuvent-ils se confronter sans en passer euh, par euh, une guerre conventionnelle doublée de l'angoisse d'un hiver nucléaire, et où là, on n'est peut-être plus à 300 millions de morts, mais 3 milliards euh, est-ce que euh, on n'a pas moyen de régler euh, les différents et les appétits par des guerres commerciales ou diplomatiques, euh, par, euh, de manière civilisée, plutôt que par la déflagration d'une troisième guerre mondiale C'est vaguement intéressant de se poser la question quand même. Euh, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'enregistre toute cette vidéo. Euh, alors vous connaissez sans doute l'adage aussi bien que moi, hein, la politique étrangère n'est jamais que le reflet de la politique intérieure. Et l'autre qui est le titre de cette vidéo, « La guerre et la continuation de la dette par d'autres moyens ». C'est très important ça. C'est très important parce que euh, le, le, le problème du conflit entre la Chine et les États-Unis n'est pas à, re, à, à régler entre la Chine et les États-Unis, mais à l'intérieur de ces deux puissances. On a vu que la valeur statistique d'une vie humaine pouvait être calculée sous l'angle de la production ou sous l'angle de la consommation de richesses. On a vu que, euh, si vous regardez les Ukrainiens, peuple martyr, qui a malheureusement très souvent été martyr dans l'histoire de l'humanité, euh, un Ukrainien produit beaucoup beaucoup plus de richesses qu'il n'en consomme, ouais, quand il n'est pas mort à la guerre. Euh, chez nous, la tendance est plutôt inverse. Hein, C'est-à-dire que je pense que je ne vais rien apprendre à quiconque, euh, en que qu'en Occident, nous consommons statistiquement beaucoup plus euh, de richesse que la part qui nous est attribuée euh, pour notre travail. Notez bien ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit la richesse effectivement créée, j'ai dit la part attribuée à notre travail. Euh, parce que là, vous avez tout un, un, un problème de répartition de la valeur entre le capital et le travail. Mais bon, pour le dire crûment, il devient rationnel, mais toujours pas raisonnable, pour une kleptocratie, de détruire des vies quand celles-ci se mettent à coûter davantage qu'elles ne produisent, ou plutôt qu'elles coûtent davantage que l'on veut bien accorder à leur travail. C'est quelque chose qui est vachement important, parce qu'on on a cette image commune qui est que euh, le, le, le, le, le commerce veut la paix. Parce que le commerce général, au-delà des canons et de la poudre et, et de l'armement, mais que pour pouvoir faire du commerce, ben, on préfère qu'il y ait des gens pour produire plutôt que des gens qui vont se battre et que, on, on, que les marchands préfèrent la paix à la guerre. Euh, bon, alors historiquement, c'est parfois vrai et souvent faux. Et pourquoi Probablement parce que, encore une fois, vous pouvez... Euh, Considérer euh, votre population soit comme un créateur de richesses, soit comme un consommateur de richesse, selon qu'il crée davantage qu'il ne consomme ou selon qu'il consomme davantage qu'il ne crée. Euh, et ça, c'est très important. Euh, encore une fois, je ne dis pas que ce sont des choses que. Je ne dis pas que les, les gens pensent à ça rationnellement. Je, le système pousse à ça parce que nous sommes dans un système capitaliste qui refuse de s'adapter, qui refuse ces crises. Les crises du système capitaliste, c'est des crises d'ajustement. En refusant de nous ajuster, bah ben oui, on va vers une déflagration. Le, que depuis 2009, on peut estimer que l'Occident a produit au minimum euh, cinq fois plus de crédits, de dettes que de richesses, cinq fois plus de promesses que de capacité à les honorer. Ça fait beaucoup, hein. Euh, et ça, je l'ai analysé par ailleurs sur cette chaîne. Euh, vous avez une débauche de capital, parce que tout ce crédit qui est créé, c'est du capital, une débauche de capital qui fait pression à la baisse, à la fois sur les salaires réels, et qui a favorisé ce comportement prédateur dans les relations internationales. Nos économies ne créant plus assez de croissance pour répondre aux attentes du capital, du travail et des partenaires internationaux, le grand capital, qui est roi en système capitaliste, à vampiriser aussi bien le travail que l'étranger. C'est très important, ça aussi, je vais arrêter de dire ça. Euh, et entre autres, dysfonctionnements, ce truc, ça crée un cercle vicieux assez extraordinaire, puisque la moindre attractivité du travail, qui est moins payé, plombe encore davantage les perspectives de création de richesse, et de croissance économique, et ça ravive encore le mécanisme de prédation, et ainsi de suite. Nous devrions nous rendre compte que le système actuel, euh, bien dans ce système, nous ne sommes plus tant des agents économiques qui participent à créer la richesse commune que des ayants droit de cette même richesse mais que cette même richesse est déjà disparue par la magie de la monnaie. Et donc nos revendications deviennent gênantes. Et que eh bien, il vient un moment où on va préférer euh, aller regarder vers le dehors et envoyer ses revendications, euh, les armes à la main, attaquer n'importe quel pays, euh, plutôt que d'accepter cette dérive de la corriger, d'accepter la faillite de notre système, de prendre nos pertes, de retrousser nos manches, de se mettre autour de la table, de corriger les excès capitalistiques et financiers et de probablement punir les responsables de ces excès. Euh, alors bien sûr, on pourrait faire ça. Mais la haute bourgeoisie d'affaires Atlantis pourrait également vouloir que rien ne change et continuer à sacrifier sa population. De toute manière, ils ne font jamais que rien glander, ils ne bossent pas assez. Et ses partenaires étrangers... Pareil, plutôt que d'accepter la ruine dont elle est responsable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est, je reviens au début de cette vidéo, consciemment ou non, mais, mais d'ailleurs inconsciemment, ce n'est pas le sujet. Ces gens vont finir, sont sur le chemin pour préférer sacrifier 300 millions de vies plutôt que 300 000 milliards de dettes largement insolvables. Et qui, de toute manière, finiront malgré tout dans les poubelles de l'hyperinflation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Et ça, on revient, je voudrais revenir pour finir cette vidéo, à, à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin condamne l'usure, car elle revient à faire payer quelque chose qui n'existe pas. Bon, ça se ça, moment, on dit, on, on condamne l'usure, parce que l'usure, c'est faire payer le temps, et le temps n'appartient qu'à Dieu, il ne nous appartient pas. Saint Thomas d'Aquin dit plus précisément, on fait payer du vide, on fait payer rien. Euh... Et c'est intéressant, parce que pendant très longtemps... La condamnation de l'usure par l'Église a été moquée comme une sorte d'obscurantisme heureusement dépassé. Évidemment, vous imaginez dans le système actuel, si on vient vous expliquer que euh, le, le, le, le crédit à intérêt, c'est mal. Euh, et puis bien évidemment, vous présentez ça euh, comme une espèce d'interdiction de, euh, de, euh, bête et radicale. Alors qu'on a tendance à oublier que si, si, si vous lisez Saint-Thomas d'Aquin, vous avez un très grand monétariste. Sans doute l'un des plus grands, hein, c'est pour ceux que ça intéresse, allez lire la question 78 de la seconda, seconde et de la somme théologique, hein, c'est donc la question sur l'usure, euh, c'est absolument remarquable. C'est vrai que c'est un système qui est développé, qui est radicalement différent de celui du prêt à intérêt dans lequel nous sommes, mais qui devient très attractif aujourd'hui. Je ferais que je fasse une vidéo un jour sur, sur là-dessus d'ailleurs. Euh, Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle de la monnaie dans Saint-Thomas d'Aquin ou si c'est aller chercher un peu trop loin dans le délire. Et tout ça pour dire que force est de constater que les 300 000 milliards de dettes que nous portons ne sont jamais qu'une fiction, pardon, ne sont jamais qu'une fiction et que l'immense majorité de cette dette n'est jamais que de l'intérêt composé et que c'est jamais que du vide. C'est jamais qu'une pure fiction euh, et que cette fiction, ces vaines promesses, aujourd'hui, Risque très très fort d'être réglé de manière euh, très réelle par des livres de chair. Le, le point essentiel de cette vidéo, c'est que chaque euro de dette, chaque dollar que nous refuserons de régler ou d'annuler, que nous refuserons, chaque fois que nous refusons de nous mettre autour de la table pour. Euh, mettre par terre ce système, je abattre les cartes et reconstruire quelque chose de zéro. C'est peut-être plus possible aujourd'hui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que chacun de nous, on est responsable euh, quand euh, on va profiter de cette espèce de débauche de dette, parce qu'il vaut mieux euh, qu'on en profite plutôt que de se faire couillonner. Hein, c'est jamais qu'un bête est fait cantillon. C'est-à-dire qu'il si, si faut réussir à quitter cette course à l'échalote, de se dire « c'est à celui qui pourra avoir le plus de crédit possible et qui pourra en avoir le plus euh, pour pouvoir ensuite mettre la main sur les richesses réelles ». Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que chaque euro de dette, chaque dollar de dette que nous refuserons de régler ou d'annuler, encore une fois, il s'agit de les annuler, ces dettes, on sait bien qu'elles sont plus solvables, se réglera en livre de chair. Chaque, la dette publique, la dette des entreprises, la dette des ménages, cette dette-là, elle va se finir en mort, à bon entendeur. Et moi, je vous dis, malgré tout, à votre bonne fortune et à bientôt.